J'ai oublié crois qu'il y avait une anti dans cette zone là Ouais mais je vois pas où elle est, elle est allée se planquer. un J'ai un ils sont 3 un Ah oui là, je quitte, c'est pas Il joue un char de merde à ce là et après il quand il perd C'est Zarbala, c'est là. Ok, on va le tenter en die bombine de l'enfer C'est T'inquiète je l'ai vu le KV1 oh, là Hop là Die Bombing <rire> de l'enfer Faites <rire> gaffe à vous parce que ça a été largué à la rage donc ça va peut-être pas toucher là, là où c'est oui. prévu <rire> Allez KV1 un détruit pour l'assistance De toute façon le KV1 a été focus sur moi mais bon J'ai tué lanti Enfin j'en ai tué une en tout cas Par contre c'était un Die Bombing de l'enfer donc j'ai léché... laissé une aile hein. Avec un Max bon. BR 4.3 tu peux pas tuer un Churchill si facilement que ça ah, t'es pas mort, j'ai eu pas. Ah non, non, c'est un volet, j'ai ai laissé seulement, pardon. Oh, tranquille. 4 H.